Bonjour, bienvenue au département chimie de l'IUT-École Sabatier. Je m'appelle Dominique Agustin, je suis enseignant-chercheur au département depuis 2006. J'enseigne en chimie générale et en synthèse. Euh, ma recherche concerne la catalyse et la chimie verte et je suis co-responsable du et relations internationales du département chinois. Nous sommes ici à la Maison du Campier, ce qui a été récemment ouverte pour favoriser le travail collaboratif des étudiants. Vous pouvez voir une visite guidée par deux étudiants de notre département dans la vidéo dont le lien s'affiche ici. Vous venez de découvrir le nouveau diplôme BUT, cette formation universitaire technologique Prépare au métier de technicien chimiste avec une partie stage et éventuellement étude qui peut être aussi faite à l'étranger. Mmh. Les durées de stage sont de 10 semaines en deuxième année de but, 14 semaines en troisième année de but, notamment quand il y a un cursus en formation initiale, c'est-à-dire sans intervention. Mmh. Les destinations sont nombreuses, les stages peuvent se faire dans des laboratoires universitaires ou en entreprise, principalement en Europe, mais aussi en Europe. La finalité du stage à l'étranger, c'est l'immersion dans un milieu professionnel, académique ou industriel, pour mettre en application les gestes et savoir-faire qui sont acquis tout au long de la formation à l'UT permettant à l'étudiant de montrer son autonomie et son efficacité. Au-delà, il s'agit aussi d'une immersion dans une autre culture, dans un autre mode de travail, et aussi dans une langue très souvent langue. Au plaisir de vous retrouver, parmi bah, nous prochainement